Suite à vos questions concernant euh, le développement et l'évolution personnelle, notamment en entreprise, aujourd'hui, je voudrais aborder une thématique qui revient très souvent, c'est celle de la solitude. Comment, aujourd'hui, faire face à la solitude Comment sortir de la solitude C'est évidemment une chose importante. Voyons d'abord qu'est-ce qui se passe, qui vous entraîne dans les processus, justement, d'isolement et pourquoi c'est si important, aujourd'hui, de sortir de cette solitude pour, euh, on va le voir, Évoluer. avant d'entrer de, dans les principes je voudrais vous dire quelques mots sur qui je suis ça fait maintenant plus de 30 ans que je forme et accompagne de nombreuses personnes dans le cadre de formations en ligne ou en salle et au sein de ppi paul pironet institut et eh bien on, on a pour mission si vous voulez de donner aux gens au maximum de personnes des outils pour à la fois évoluer dans leur vie intérieure c'est à dire mettre plus de cohérence et de développement euh, et puis bien sûr d'évoluer avec euh, l'environnement dans lequel ils sont. Alors la solitude, évidemment, c'est une thématique importante. Euh, Qu'est-ce qui se passe qui fait que les gens s'isolent ben, Très souvent, il y a des situations de vie intérieure qui sont euh, parfois difficiles, euh, souvent parce qu'il y a des pressions extérieures, des situations qui ne conviennent pas. Et donc la première tendance que va avoir un être humain, eh c'est évidemment de se replier sur lui-même ou parfois parce qu'il a du mal à, à vivre certaines cette situation eh bien de privilégier quelques relations à partir desquelles il va pouvoir euh, au fond euh, se retrouver dans cette difficulté et donc du coup ce qui va euh, effectivement entraîner de la des problèmes. Très souvent, c'est cet isolement, euh, rester dans cette situation où on, on se convainc en quelque sorte que les choses vont pas, donc on, on maintient les relations avec les deux trois personnes avec qui ça va relativement bien. Très souvent, c'est plutôt pour partager euh, bah justement des, des, des postures un peu de victimisation, de, de, de plainte. Et moi, ce que j'invite à faire à ce moment-là, c'est vraiment stopper ce processus et puis de repasser dans une dynamique beaucoup plus positive et d'aller s'ouvrir euh, justement à l'autre, à, à des territoires différents aller à la rencontre justement des personnes avec qui vous êtes parfois plus en tension. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est très important d'aller comprendre en fait ces différences, comprendre pourquoi des personnes fonctionnent différemment, pourquoi elles pensent différemment, qu'est-ce qui fait qu'elles mettent la priorité sur des choses qui sont différentes, pour justement vous sortir du carcan euh, parfois un peu psychologique qui, qui, qui finalement nous sécurise, parce qu'on a tendance à s'enfermer dans les habitudes qu'on a toujours connues, et c'est vraiment important de s'ouvrir à de nouveaux territoires. Sortir de la solitude, c'est accepter d'aller vers l'euro, c'est d'accepter de se confronter à des perceptions différentes, à des façons de voir différentes. Et c'est grâce justement à cette ouverture à la différence que vous allez trouver des modalités nouvelles pour justement évoluer, pour comprendre, pour ressentir, pour agir peut-être de manière différente. Donc moi, je vous invite toujours à mettre la priorité sur cette ouverture à la différence pour sortir absolument de cette solitude. Merci à vous et au plaisir peut-être de changer pour aller un petit peu plus loin là-dessus. Laissez-moi un petit message, partagez-moi un petit peu ce que vous ressentez et puis euh, au plaisir d'avancer ensemble. Oui.